Mon amour que j'attends depuis si longtemps. Ça fait des mois maintenant que je t'attends. Je suis à l'affût de ta venue. Je me languis de te voir. Je t'attends si fort que parfois j'en tremble d'impatience. Mais je suis patiente, moi. Et je ne t'attends pas pour que tu t'attendes à ce que je t'attende, non. Je t'attends parce que, parce que j'aime ce temps où je t'attends. Ce n'est pas parce que je t'attends que tu dois venir. Non, pas de malentendu, je ne t'ai pas encore assez attendu. Et moi, j'aime tant t'attendre. Ça me donne l'impression de t'aimer. Et plus je t'attends, et plus je t'aime. Et plus je t'aime, et plus je t'attends. Alors, là-bas. Laisse-moi t'attendre encore un peu. Laisse-moi rêver. Laisse-moi imaginer le moment où tu vas venir. Tu sais, cet instant-là où le cœur palpite, parce que tout semble possible. J'ai besoin de penser à ça. Et si tu viens, je penserai à quoi? Hein Dis-moi, si tu viens, je ferai quoi? Je vais m'ennuyer. Je préfère t'attendre, ça m'occupe. Si tu viens, je ne pourrai plus t'attendre. J'aurai plus de rêve, j'aurai plus rien. Tu seras là, et moi là, à côté, et puis quoi Je te raconterai comme je t'ai attendue, et puis je te reprocherai de m'avoir fait tant attendre. Je vais être en colère. Faire une grosse colère et j'aurais peut-être envie de te tuer. Mais toi, ça va te gonfler tout ça parce que toi, tu sais pas ce que c'est qu'attendre. Toi, tu sais juste être attendu. Et il n'y aura plus personne pour t'attendre puisque tu seras là. Et si tu plus attendu, ça va te rendre triste. Et si tu es triste, tu vas m'en vouloir de plus t'attendre. Et tu seras tellement triste que tu voudras te tuer, te pendre. Et moi, je serai tellement en colère que je voudrais te tuer aussi. Alors, dans tous les cas, tu vas mourir. Le mieux, c'est donc que tu ne viens pas. Laisse-moi t'attendre encore un peu. Moi, qui me languis de te voir.